Maître Sai, voyant médium, guérisseur et astrologue. Maître Sai règle tous vos problèmes en amour, relations, dépression, santé, travail et argent ainsi que toute autre question personnelle. Maître Sai est expert dans le retour de vos proches. Avec Maître Sai, supprimez la magie noire, le jadou, le voodoo et toute autre sorcellerie. Obtenez votre talisman et protection de désenvoûtement avec Maître Sai. Appelez dès maintenant au 0690 96 74 66. 0690 96 74 66.